Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment faire pour investir intelligemment euh, son argent après un héritage, après une rentrée d'argent prévue ou imprévue d'ailleurs, c'est le thème de cette vidéo. Quelles sont les erreurs à éviter Et je vais euh, illustrer mon propos avec la visite d'un nouvel appartement à rénover. Nous sommes à Lyon, bien évidemment. Et euh, je vais pouvoir euh, justement, vous allez voir un exemple, de ce vous le faire. Si vous êtes dans ce cas, euh, ben, je vais dire... Euh, pas, pas banal, pas très fréquent, que d'avoir une rentrée d'argent. Alors ça peut être un héritage, ça peut être une, une donation également de la part de vos, de vos parents, de vos ascendants, de leurs vivants. Euh, ça peut être, euh, ben si vous avez des, des projets de vie qui, qui changent, eh bien le fait de faire par exemple une, une rupture conventionnelle auprès de votre employeur si vous êtes, si vous êtes salarié aujourd'hui, Là, vous vous retrouvez avec un, un, un petit pactole, euh, selon votre ancienneté, une somme d'argent à investir. Et donc, ça peut être pour vous, euh, alors déjà plus quelque chose de plus attendu, anticipé, mais quelque chose pour vous d'avoir, euh, euh, voilà, de savoir comment faire pour euh, gérer cet argent. Alors, surtout si vous êtes d'un naturel un peu, un peu peureux, si vous n'avez pas l'habitude de gérer de l'argent, si euh, pour vous, plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est quelque chose d'inhabituel et ça l'est pour euh, bah, la majorité euh, des euh, personnes eh bien, ça peut être, ça peut être facteur d'erreur en fait pour vous. Donc, en fait, les, les, déjà les principaux supports hein, quand vous investissez, Alors, vous avez par exemple l'immobilier. Alors, l'immobilier ici. Euh euh, dire dans le dur, à rénover. Donc ça, c'est un bel exemple. Vous avez également la pierre-papier. Alors cette, euh, cette vidéo que je vous fais, en fait, elle m'est venue de la de suite à la lecture d'un article dont je vais vous faire une... Dont je vous mettrai le lire dans la vidéo, euh, qui met surtout en avant, en fait, les SCPI, donc la pierre-papier. Euh, comment investir son argent après un héritage Donc la, la personne ou la société qui a fait ça, met en avant la pierre-papier, euh, qui est en fait aussi un autre levier qui vous permet d'emprunter, c'est l'intérêt majeur que j'y vois, avec un rendement et surtout une absence totale de gestion locative. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, c'est un petit peu moins liquide qu'un qu appartement bien placé que vous allez rénover. Vous avez également l'assurance vie, euh, qui est un, un des placements préférés des Français avec l'immobilier d'ailleurs, qui est une espèce de couteau suisse qui vous permet d'épargner, de, de, de transmettre. Euh, c'est assez malléable. Donc ça aussi, c'est assez euh, intéressant. Vous avez également les, les métaux précieux l'or, l'argent, vous pouvez même acheter sur internet désormais, vous avez la crypto-monnaie euh, qui est quelque chose assez nouveau, un peu, plus, un peu plus risqué, donc euh, sans miser votre chemise, vous pouvez mettre une petite somme d'argent et puis bien miser sur ce genre de choses, euh, avec, une, une, bah, encore une fois, de l'argent dont vous n'avez pas besoin, vous pourriez tout perdre sans que ça vous mette en, en situation délicate, mais vous avez des espérances également de, de gains qui sont à la mesure de ce risque et puis vous pouvez avoir aussi euh, au-delà du placement de l'investissement l'envie de créer peut-être votre propre activité euh, en parallèle de votre activité aujourd'hui, ça peut être le fait de, bah, ouais, je de monter un blog, de monter une entreprise de monter une société, une association de créer une chaîne YouTube comme euh, celle-ci par exemple, tout ça, ça peut demander un peu de temps et d'investissement, donc euh, avoir un peu d'argent ça peut être un peu tentant et, et les erreurs surtout éviter quand vous avez de l'argent à placer j'en eh vois, vois au moins trois. alors tout d'abord c'est que le fait d'avoir sur son compte du jour au lendemain plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui est à la fois une somme importante, mais une somme, j'allais dire, raisonnable quand on parle d'immobilier, ça peut vous faire perdre la notion de, de, de, de rentabilité, d'optimisation. Voilà, Vous pouvez être tenté, par exemple, de mettre un gros apport. Ça, c'est l'erreur le, classique que je vois chez les personnes qui ont, qui ont de l'argent à placer. Euh, bah, vous mettez un gros apport, donc vous vous, vous tranquillisez l'esprit, en quelque sorte, vous vous débarrassez presque de l'argent, et vous la mettez dans la pierre, donc ça me semble pertinent. Or, là vous en fait vous privez de l'intérêt majeur de l'immobilier puisque vous avez compris que moi j'ai plutôt un, un parti pris pour l'immobilier dans le dur les appartements à rénover euh, dans les grandes villes et partout en france d'ailleurs quand c'est pertinent et eh bien le fait de mettre un bon apport est une erreur vous pourriez vous devriez vraiment garder votre argent mettre le minimum possible deuxième erreur justement ou troisième erreur avec la perte de de, de, de, de, de cette perspective de rentabilité d'optimisation c'est également la durée être tenté d'abréger, j'allais dire, ou d'écourter au maximum l'emprunt. C'est une autre erreur, puisque là encore, vous vous privez, vous vous, vous aplatissez encore cet effet de levier de l'immobilier. Et donc, il vaut mieux choisir véritablement un emprunt long avec un apport minime. Et puis surtout, c'est recherché à optimiser. Donc là, vous avez vu, vous êtes dans une dans un appartement, donc j'ai trouvé pour un client qui est expatrié en Asie et donc qui va pouvoir être euh, amélioré. On devine par exemple une cloison que nous allons monter ici pour recréer une chambre. Euh, le mode d'exploitation va être la colocation. Vous avez la courte durée aussi. Vous avez Parfois des divisions d'appartements qui peuvent vous servir à optimiser ce genre de choses. Ça dépend de vos aspirations, de votre aversion au risque, de ce que vous souhaitez faire. Ça peut être aussi, au passage, un appartement que vous louez à vos proches, donc vous fournissez un toit. Oui, le fait de mettre un faible apport vous permet de gagner de l'argent, de, de, de le mettre de côté et pourquoi pas justement de le diversifier, c'est-à-dire que vous achetez un voire deux appartements, un appartement dans une grande ville sécure euh, qui va vous procurer beaucoup de sérénité, de, de, de valorisation sur le long terme qui va se louer euh, quasiment 12 mois sur 12. Et puis pourquoi pas acheter un autre appartement dans une ville un peu plus excentrée, un peu plus petite avec un prix d'achat moindre et une rentabilité supérieure. Donc là vous avez doublé votre, euh, fait, plus que doublé votre patrimoine et vous avez encore de l'argent à côté puisque vous avez au maximum qui vous permet là encore pourquoi pas de diversifier le risque, c'est-à-dire de ne pas mettre tous vos oeufs dans le même panier et pourquoi pas investir dans tous ces placements dont on a parlé précédemment, un peu d'assurance-vie, un peu de crypto-monnaie pour un, une petite dose de, de risque et d'aspect un petit peu rentabilité à tout crin, un peu d'assurance-vie, un peu de métaux précieux, vous voyez, le fait d'investir dans l'immobilier vous procure un effet de levier phénoménal qui n'existe nulle par ailleurs à ma connaissance et vous permet de diversifier quand vous choisissez avec rigueur et analyse les biens immobiliers en question. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne puisqu'il y aura les autres vidéos de cet appartement et d'autres pendant les travaux et après jusqu'à la mise en place finale des locataires. Et puis, je vous mettrai le lien de cet article qui m'a inspiré. Et je reste à votre écoute par mail ou dans les commentaires de cette vidéo. A très bientôt pour les prochaines.